Let's go, let's go, on est parti, rang 99, 99 0 cube sur ce compte, 99 0 cube sur le deuxième compte. On va voir en combien de games, en combien de temps, on arrive à passer infini sur les deux comptes simultanément. Au début je voulais faire ça en mode 99 et 9 cubes sur les deux et essayer de faire deux games de rang infini. Mais le problème c'est que bon, je trouve que c'était moins un défi sympa que essayer vraiment de passer 99 pur jusqu'à 100. Mais peut-être que le mois prochain, j'essaierai de faire les deux games. Voilà, l'idée c'est de trouver des petits défis sympas. Tout simplement. Euh, alors, avec ce deck, on va snapper quand on a électro et une carte à jouer avant. Ou alors deux cartes à jouer avant et Wave. Bon, en tout cas, c'est ma théorie. Et je vous inviterai à la suivre. Euh, merci Roger pour le sub Merci Gabi Captain Merci infiniment Et merci à XX Monsieur Wesh XX <rire> Merci beaucoup La main est dégueulasse Merci pour votre aide Scorpion qui pique un peu On the curve Ego Ego égale snap Ou ego Bah on est curvé On est curvé On est strong Mange ton snap De toute façon ego égale snap forcément Que ce soit en défi ou pas en défi Ok. Est-ce que tu as une alternative à Ebonimo à, à me suggérer euh, En carte de points, je pourrais. Ah, en vrai, Iceman, j'aime bien moi. Même si ça fait pas beaucoup de points, ça emmerde l'adversaire. Je pense qu'Iceman n'est pas si mal. Ah, il est parti. Vamos. Euh, Iceman, tu peux jouer Scorpion en deuxième T2. Scorpion c'est peut-être ce qui fait le plus de points. Euh... Voilà. Après tu peux carrément enlever les boni-mots et rajouter une grosse créa. Franchement c'est pas choquant. Voir une Jubilee, pourquoi pas. En vrai la Jubilee peut avoir du sens si t'enlèves leur lit. Alors on va snap. Parce qu'on a la fameuse main curvée comme on dit. Et là, elle est encore mieux curvée parce que c'est vraiment euh, créa, créa, créa. T'as testé Thanos Fish Tu penses quoi de cette carte Alors, Thanos, c'est très intéressant. Parce que... Ah. J'aimerais bien piocher, mais... Je que ça va déplacer. Ouais, c'est pas mal. Alors, j'aime beaucoup Thanos. Ça a connu plein d'évolutions comme carte, comme deck aussi des top méta. Au début c'est sorti, bon c'est une carte rigolote. Et puis les gens ont eu la carte de plus en plus. Elle s'est euh, un peu popularisée entre guillemets. Là, je pense. Et elle a été nerfée parce que le deck était trop fort. Et maintenant le deck est très intéressant, le deck est toujours fort mais il est plus ultra dominant comme avant, il, voilà, il fait juste partie des 10, 10, 15 meilleurs decks du jeu. Et, et encore il y a plein de versions Thanos différentes, il y a les versions Lockjaw, j'ai bien, bien dit les, les versions Lockjaw. On, on a vu ça ce matin, il y a à peu près 3-4 versions Lockjaw. plus toutes les versions un peu alternatives avec des Valkyries, avec des euh, Blue Marvel, Kazar, euh, avec des Daredevil, Professeur X, etc. Donc extrêmement cool Euh, bon, est-ce qu'on a besoin de Sandman J'ai pas envie qu'il pioche. Je crois que je vais juste aéro. J'ai pas envie qu'il pioche. Moon Knight sur un T4. Donc il va piocher. C'est chiant. À moins que ça décale d'abord. Ah, ça décale d'abord, intéressant. Mer euh, merci euh, Sirieux pour le Prime, merci beaucoup. Merci infiniment. Durant la rediff du stream, j'ai loupé la discussion de ce matin. Oui, oui. Ce matin, c'est... Bah, euh, S.E. Ok. Là, il décide de snapper, c'est hyper intéressant. Bon, on est pas mal, non Avec Doom into euh, Odin, c'est quand même un, une super combinaison. On va voir ce qu'il nous invente. Borbius est fat. Le petit Dracula, c'est bien de l'avoir euh, viré. Et en plus, l'Odin permet aussi de ramener héros mid, de reprendre un mana qui va proc sur Sunspot. Bah écoutez, j'aime bien. Sunspot il continue de grossir. J'aime ce play. Merci Lexi pour le soutien qui offre un abonnement à Chris du 34-62. Merci infiniment de ton aide. Merci beaucoup. Donc, ouais, Thanos, carte géniale. C'est toujours, c'est encore plus, j'ai envie de vous dire, la carte à crafter euh, absolument. Parce que juste génial et pas écoeurant pour l'adversaire aussi, parce que c'est important aussi de pas écoeurer les adversaires. Parce que voilà, il y a ce côté euh, fort, mais technique, et en même temps pas non plus euh, euh, rouleau compresseur comme avant. Est-ce que j'ai une alternative à aéro dans ce deck Bah moi j'ai mis... En fait j'avais Lich au départ, je me montais avec Lich, et là j'ai mis Chang-Chi, mais je dirais euh, donc Lich. Leech à la place d'Aero, l'idée c'est d'avoir un T5 de plus, donc Sandman, Leech. et dans ce cas-là tu gardes Chang-Chi. Allez, on prend 4 et c'est bon. Let's go. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais le même deck avec Jubilee à la place d'Ebony, on m'a répondu que Jubilee était inutile dans ce deck. Bah, Ju Ebonimo c'est meilleur que Jubilee. Parce que normalement c'est de curver, ensuite wave électro et ensuite tu enchaînes sur les T5. Tu vois. Après t'as pas toujours les T3. Mais normalement si tu loupes ta curve et que ta Jubilee. Je suis pas sûr que ça te fasse spécialement gagner, mais ça peut aider un petit peu. En fait si t'as pas ton T3 et qu'à la place t'as juste Jubilee T4, une T5 un truc, une T6 un truc. Ah j'ai envie de snap ici. Donc, euh, Ebonimo est meilleur que Jubilee. Et après, voilà. C'est juste que Jubilee, elle, pour moi, elle est pas incroyable dans ce deck. Donc, euh, si t'as pas le choix, bah vas-y. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir le choix. Quoi. Donc, ça, c'est. En fait, c'est le genre de deck où tu vas plutôt changer les grosses créas. C'est-à-dire, si t'aimes pas Odin, Doom, tu peux mettre Black Panther, euh, Zola, par exemple. Black Panther, Zola, des combinaisons comme ça. Mais en gros, l'Early, pour moi, c'est quand même compliqué de le changer. La carte obligatoire, c'est Chavez, évidemment. Je fais quoi Je fais un Doom ici Ouais, j'aime bien. J'aurais pu presque... Non, Doom c'est bien. Mettons, mettons des points bourrinons. Genre Doom, Magneto, bam, into euh, Chavez Bon, ça c'est bien, on a récupéré Hôtel de la Mort. Ça c'est très intéressant. Ah bah écoutez, on va Odin. Le petit Top Cake. Ah, il faut faire attention à ça. Hein. Ça c'est vraiment Visslar, hein. le petit Kingpin là, le Kaïd. Juggernaut. Ah. Bon, en vrai je peux déplacer... Ah, en vrai c'est... C'est pas un peu relou ce qu'il vient de faire Quoi que non le Magneto qui déplace Fais ça Let's go Le Magneto qui ramène Je pense que ça ramène Pin et Jungle note Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure On n'a pas eu le temps de le voir Magneto au mid c'est gagné Ça va être compliqué hein. La Vult La Vult sur Rhône M'empêche d'y aller Non mais je vais faire Magneto Je pense que le Kingpin il va se ramener Sur un tour 6 il va se dire Ah putain mais je me suis ramené sur ma ligne Bah il se tue Petite balle dans le pif On va voir Au pire j'ai des points là Faut pas prendre un Changchi Quoique Vamos En 3 games bon. <rire> T'es vraiment naze lui Vamos au 103 game. Première partie du défi. En plus c'est sans pile, c'est propre, c'est lisse. Comme on dit dans Top Chef, c'est laser. Je récupère le dos de carte, on s'en fout. Et maintenant je vais sur le deuxième compte. Et sur le deuxième compte, on va jouer le Doom Wave. Le deck exceptionnel, c'est est. Vous allez voir, c'est une vraie merveille en plus, il y a autant de Doomwave qu'il y a de joueurs. C'est vraiment un deck qui laisse la place un peu au deck building. C'est un deck un peu Good Cards finalement, qui est très fort dans la méta actuelle. Donc, on va partir sur le Doom Wave. Pareil, 99, 0-0. Hop, hop. Le petit tracker, donc vous avez la liste. Moi, j'aime bien Spider-Man, Spider-Woman, pardon, parce que j'ai Daredevil. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever Daredevil, enlever Spider-Woman. À la place, vous mettez un Scorpion. À la place de Spider-Woman, vous pouvez mettre une Chavez. Ou un Magneto, ce genre de truc. Et c'est des decks de cœur. C'est un deck que j'ai présenté d'ailleurs sur YouTube. Hein. Celui-là est, est hyper fort en tournoi, hyper fort en ladder. Et il y a cette fameuse combo. Alors, on va snap parce qu'on a la combo. La combo c'est de faire wave sur T5 C'est pour ça que ça s'appelle un Doom wave euh, Wave sur T5 Avec 2 mana flottants. La Hulk elle passe à 4, moins 2, 2 Et sur le tour 6 on peut faire une carte Alors Doom étant la meilleure mais en vrai on peut Juste jouer une autre carte si on le souhaite Plus la Hulk Et vous voyez ce qui est intéressant c'est que ça ah, Là il a détruit ma main <rire> euh, Là il a détruit ma main Oh non bon, on va faire Mister Fantastic ah, c'est horrible, Attilan. Bon, Rah, en plus, ce match-up, il est un peu chiant parce qu'il joue big. Bah, genre, il y a. Ouais, c'est chiant. Quelle horreur. On va wave. Into Doom. Après, on pourrait peut-être. Ah, hein, il passe Ah, parce que là, il a... il a eu que des trucs à 6 C'est hyper intéressant. Bah, écoutez, on est pas si mal en vrai. Sur son pass. Ouais, il a eu que des trucs à 6 mana. C'est moi qui ai l'initiative. Mais je pense que le chang ça peut péter son Magneto. Il va peut-être Magneto ici. Par contre, c'est moi qui démarre. Donc en fait, je peux pas vraiment Doom. Parce qu'il va ramener la wave. Et je pourrais plus Chang-Chi au mid. Vous voyez Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il y a New York. Il va pouvoir ramener sur New York. Oh je suis trop deg en vrai. Euh... En vrai, je suis trop deg. À moins qu'il laisse ça dessus. Ah. J'ai envie de Chang-Chi Lézard au, de au dernier tour Je crois que je vais faire Fisk la détruit, non Quand une carte est déplacée Ouais, ça va la détruire Ah, t'as raison, t'as raison La wave m'a bourré. C'est pas si mal en vrai Ça libère la place Non, c'est pas si mal C'est pas... vrai, c'est vrai, c'est vrai Tout à fait, il y a la tour Fisk Oh, il est neuf lui en plus. Par contre, il va peut-être les déplacer, mais je pense qu'on est censé on, on prendre le play. Ah. Bon, j'ai quand même beaucoup à droite, hein. Pas sûr qu'il fasse les 12. Hein. Vamos, les 4 points. C'est un peu chaud, on avait notre combo, mais. Et vous voyez, c'est ça qui est cool dans la méta. C'est que. En fait, on peut très bien gagner sans pool 4, sans pool 5. C'est-à-dire que là, sur l'autre compte, c'est un deck où il n'y a que des pool 3. Là, c'est pareil, c'est que des pool 3. Et c'est des decks, pourtant, qui sont top méta. Qui était vraiment différent évidemment de la méta précédente où les deux dominants c'était le Shuri avec un pool 4 et le Thanos avec un pool 5. Ça c'est pas mal pour nous. Ça permet juste de descendre notre curve. Après il faut quand même piocher des cartes actives. C'est semi-actif. J'ai envie de snap en vrai. Dardeville c'est pas mal. En vrai Dardeville ça fait peur parce que le gars il peut tourner autour de chang Il peut tourner autour de Professeur X. En fait... C'est difficile pour lui, limite, c'est presque une carte qui fait abandonner. Moi, je sais qu'en tournoi, quand je mon play tour 5, il n'est pas exceptionnel ou que dans la game, je ne suis pas exceptionnellement bien et que l'adversaire snap ou alors... Euh, bah, plutôt que l'adversaire snap en général sur... D'ailleurs, ça peut être un play intéressant à théoriser avec euh, Daredevil. Le fait de snapper sur le tour 5 adverse en mode... bah Ce que tu fais, mec, je peux le battre. Vous voyez donc avant nous de faire le play il joue son tour et nous on snap. Eh ça peut être sympa ça. Moi en tout cas je sais qu'en tournoi quand on me le fait euh, je me dis ah il a le truc pour me contrer, tu sais pas trop parce que justement ces decks là ils sont tellement il euh, y a tellement de cartes qui peuvent rentrer dedans. Bon, bah c'est pas mal le double docteur hein. Après, il va le faire aussi. Hein, mais... Aéro Ok. On sait qu'il va Docteur. La question, c'est est-ce qu'on passe into Docteur she Ou alors on préfère faire Docteur Docteur Sachant que le Docteur ne proc, ne proc pas. Il va pas proc ici. Hein. Aucune carte ne peut être ajoutée ici. Maintenant, ah il va Magneto. Et c'est moi qui limite. Je vais passer. Ok. Là, j'ai mon Chang. Donc là, il va sûrement faire euh, Docteur Doom. Il faut faire attention quand même. Là, j'ai 8 et 3. 9, 10, 11 Je crois que je vais faire ça et passer Je pense qu'il s'attend Ouais, quoi qu'il s'attend peut-être au Chang-Chi Mais Vamos Comment ça marche les tournois Bah C'est un peu le mode battle de, du jeu hein. C'est un joueur contre un joueur, mode battle, euh, et puis let's go. Mais vraiment, il y a une théorie différente. Les decks peuvent être un petit peu différents. Euh, petit à petit, tu vois un peu... Bah, C'est ce que je vous disais, regardez. En fait, moi, quand je joue, mon écran, il est comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon tracker ici. J'ai le tracker de l'adversaire. Et chaque carte qu'il joue, ça va révéler bah, finalement des cartes mystères. Et en fait, en tournoi, petit à petit... La première game, en général, tu vas pas snap trop agressivement parce que tu ne connais pas les 12 cartes de, du deck de l'adversaire. Donc, tu vas en connaître peut-être 4 ou 5 sur la première game. Donc, déjà, tu as une meilleure information de ce qu'il joue. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure du, du, du mode battle, bah, tu vas découvrir de plus en plus de cartes adverses. Et c'est ça qui va te permettre de prendre euh, des bonnes décisions ou alors des bons bluffs, etc. Donc, en fait, le tournoi, c'est pas juste un deck contre un deck et bim. C'est une approche très particulière. Enfin, C'est vraiment très, très, très intéressant. Euh, J'allais snap, mais c'était, c'est peut-être un peu vénère. Les trackers en tournoi sont autorisés, bien sûr. Bon, c'est une aide, hein, c'est une aide stratégique qui fait que le match est en général encore plus technique qu'il il ne l'est, donc c'est bien. Alors, je crois pas que, enfin, je sais pas sur Max il y a des trackers. Et je crois que déjà sur téléphone ou sur tablette il n'y en a pas. Après, en ladder, tu n'as pas besoin de tracker. Là, c'est vraiment. D'ailleurs, le... les cartes de mes adversaires, je ne les regarde pas. Juste, je me concentre durant la partie. Les, les cartes des adversaires, c'est intéressant que si tu fais plusieurs games d'affilée contre le même joueur. Après, le fait d'avoir ces cartes, les cartes qu'on a. D'ailleurs, le tracker a bugué, on est d'accord. <rire> Je crois que le tracker a bugué. Euh... Ouais, ça remplace le papier et le stylo, exactement. Oh, Wolverine. Ah. On a l'init Ou c'est lui C'est lui. Il va faire quoi? Destroyer. En fait, je me suis dit va gala, mais va gala, c'est ouais, c'était possible en vrai. Bon, on a un Chang-Chi dans le deck. Hein. Ok, on prend l'info. Euh, on peut passer. La chivolle coûtera 1. Et on aura Spider Woman dans la curve. Le problème, c'est qu'on est derrière. S'il snap, je pense qu'on est censé partir. Par contre, s'il ne snap pas et qu'à la fin, on joue 1 pour 2, je pense qu'on est censé rester. Ouais, J'aime trop Daredevil. Franchement, c'est une carte qui est tellement incroyable. D'ailleurs, on pourrait faire ça. Il fait Daredevil. On voit Electro. En plus, Electro, on sait que c'est pas un, un, une carte trop puissante. On va snap. Et là, il commence à se dire oh, Attends, le gars il a Chang-Chi, c'est pas possible. J'ai un symbiote, il va Chang-Chi mon symbiote. C'est trop bizarre. Pourquoi il fait Electro Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire, faire Professeur X au mid et derrière. Ah non, il peut pas Professeur X au mid, remarquez. Mais je sais pas. Je pense que là, il est, de... il est en train de se faire caca dessus. On va voir si le snap passe. Mais dans tous les cas, on va faire quoi on fait White Queen pour prendre l'information également de sa main. Let's go. Et il est resté. Totalement impassible le gars. <rire> ok. Il est là. Bon, l'avantage c'est qu'on a vu Death. Par contre, il peut y avoir Doom. S'il fait Doom, il gagne. Ouais, s'il fait Doom, il gagne. Comment on fait De toute façon, s'il a Doom, on, gagne tout, on perd tout le temps. S'il si snap, c'est qu'il a Doom, non C'est ça hein A-t-il Doom Non, des Zola, bah Zola c'est... Non il n'y a pas Zola dans ses decks Enfin C'est lourd quand même, il joue Destroyer Il joue Death, Electro, il doit jouer Nimrod, il peut jouer peut-être Shuri euh, Je pense que s'il joue Electro Il ne doit pas jouer Shuri, il doit jouer Nimrod Un truc un peu lourd comme ça, basé sur les points Je pense que Zola il n'a pas trop la place Et euh... Nice, bah écoutez On l'a fait, le double fini En pas longtemps On a eu un peu de réussite hein. On a eu un peu de réussite Let's go. Hop, hop. Oh, bah top ça. Top, top, top. Oh, bah facile, hein en vrai. Doublin fini. Le mois prochain, vu que c'est un défi à la con, le mois prochain, on fera un défi encore plus à la con. On fera... Double infini en deux games. C'est-à-dire qu'on se mettra 99, 9 cubes, 99, 9 cubes, et on fera infini, <rire> infini, infini. Et là, c'était propre, ouais. On a fait, euh, genre, 10 wins d'affilée, ou un truc comme ça, peut-être 8, 8 victoires d'affilée avec deux decks différents, et en plus des decks pool 3. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est aussi bien pour les joueurs, finalement, qui se disent, ah, mais j'ai pas Thanos, j'ai pas Shuri, j'ai pas Valkyrie, machin, je peux pas gagner en ladder. Bon, faut juste avoir... Euh des decks viables et surtout bien comprendre le jeu.